Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une astuce, un truc qui pour l'instant n'est pas encore diffusé au niveau de Messenger. On va pouvoir activer le mode sombre, le mode nuit. On l'a découvert il n'y a pas très longtemps dans YouTube. Ce mode sombre permet en fait d'apaiser les yeux, d'avoir en fait un inversement de couleur noir sur blanc. Et ceci naturellement c'est donc sur vision high tech que vous allez découvrir cette petite astuce on va donc pouvoir mettre un mode sombre qui n'est pas encore normalement disponible pour le grand public mais je vais vous divulguer comment l'activer merci de vous abonner pensez à liker si la vidéo vous a plu à la partager avec vos amis car ce mode sombre est vraiment un mode ultra génial pour tout le monde Allez, donc c'est parti pour la petite astuce. Voilà donc, le but est d'ajouter dans les paramètres Messenger l'option mode nuit, mode inversé, mode nocturne aussi appelé. Ce mode n'existant pas actuellement et n'est pas encore officiel, je vais vous montrer comment l'activer. Il va donc falloir vous diriger sur votre Messenger. Messanger. Vous ah, l'ouvrez bien sûr et ici ce que vous allez faire, vous allez rechercher votre nom et votre prénom. En fait vous allez rechercher votre compte messenger dans la zone d'édition du haut tel quand vous recherchez quelqu'un dans messenger. Alors cette petite astuce va vous permettre de rajouter l'option dans les paramètres. Vous ne l'avez pas actuellement et c'est grâce à cette astuce que vous allez pouvoir le faire. Et ceci sera fonctionnel aussi bien sous iOS que sous Android. Si vous l'avez fait sur un des deux supports, sera équipé de ce nouveau mode. Dans les paramètres iOS Android compatible, ça c'est super génial. Accessible en plus, c'est encore deux fois plus génial. Allez, c'est parti. Donc, Dans la zone d'édition, vous marquez le nom sous lequel vous êtes enregistré dans Messenger. Ce qui veut dire que vous allez vous envoyer un message à vous-même. Et vous allez voir le message qu'il faut vous envoyer. Recherchez champ de recherche point d'insertion à la fin Christophe André Insertion de Christophe André Une fois que vous êtes trouvé Christophe André faites un petit coucou et ensuite vous allez dans la zone d'édition où vous devez envoyer un message ah, champ de texte Et maintenant vous allez dans les emojis normalement à la droite où vous devez écrire votre message saisir un message Ouvrir sticker, gif, et vous avez donc « Ouvrir les stickers, les gifs, etc. » Et le bouton « J'aime ». Alors, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir les émojis. Émoji, onglet, Une fois les emojis ouverts, vous allez sur le bas. Vous allez donc « Smiley Personne ».« Animaux et nature, nature », c'est ce qui nous intéresse. Vous allez donc glisser les émojis jusqu'à atteindre Premier quartier de l'une gibbeuse croissant de lune. On se positionne donc sur croissant de lune, on le valide. Croissant de lune. Et on s'envoie le petit croissant de lune. Envoyez le message. Bouton. Vous. Croissant de lune. Des dizaines de dizaines de lunes, comme vous avez pu vous apercevoir, sont tombées. Et ici, écoutez bien ce message. Grâce à cette astuce. Vous avez trouvé le mode sombre. Vous en fait. avez trouvé le mode sombre qui n'est actuellement nulle part ailleurs si vous n'effectuez pas cette technique. Vos amis peuvent également le débloquer en envoyant les mojis lunes. Essayez dans les paramètres. Bouton. Essayez dans Ok. Bouton. Christophe André. André. Ajoutez une photo de profil. Passez au mode nuit. Bouton. Et maintenant on peut passer au mode nuit. Passez au mode nuit. Et vous avez un mode inversé. Super chouette. Et vous avez donc un mode inversé maintenant sur tous vos systèmes sous Android, sous iOS. Grâce à cette petite astuce, partagez cette astuce au plus grand nombre. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes. Essayez de l'exploser. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne et sur ma vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous